c'est Winman, content de vous voir, j'attends le facteur, c'est le cas de le dire, euh, j'ai reçu ma lumière d'un fournisseur qui croit à Winman, j'ai reçu un superbe cadeau, je ne l'ai pas ouvert encore, je vous attendais pour l'ouvrir, on ouvre ça ensemble. Regardez ça, la voix que j'ai reçue, euh, c'est du sérieux, je suis vraiment, vraiment énervé. donc euh, on va sortir avec Zacto, puis on ouvre ça ensemble. Et voilà, nous voici, nous voilà. Je dois remercier Philippe pour le Gorilla Breath. Euh, merci à Philippe là, qui m'a donné plusieurs variétés de cannabis. Gorilla Breath, c'est mon deuxième préféré après ton tuna kush. Merci. On ouvre ça. C'est qui? C'est quelle compagnie qui fait confiance à Winman? C'est laquelle? rien brisé. Vraiment un gros morceau, un gros gros gros morceau. Ah, ça a des broches. Voyez bien comme ça, là. On va mettre ça à terre. Hein. Ah, je suis énervé, man. Je suis vraiment énervé. Beaucoup d'appui, hein. Beaucoup d'appui de tous les abonnés à WinMan qui sont prêtes à me donner des conseils. Je regarde déjà beaucoup de vidéos. Ça avance, ça avance. Vous, vous que je vous le dise, d'accompagner? Je voulais remercier. Spider Farmer. Spider Farmer croit en Winman. Puis, ils m'ont envoyé euh, un, un de leurs modèles assez performant, je vais vous dire. Je suis vraiment surpris, là, du modèle qu'ils m'ont envoyé. On va allumer ça, là, parce que c'est quelque chose. Gazi, euh, ce gorilla là <coughs> Spider Farmer. Écoutez, je vais avoir mon permis de cannabis bientôt. Euh, je vais avoir mes graines bientôt. J'ai commandé mes seeds, mes graines de cannabis. Je vais avoir trois variétés. Euh, Puis avec Spider Farmer, on va... Vous montrez ça à la caméra, de la graine jusqu'à la floraison, jusqu'à temps qu'on ait des cocottes pour faire fumer ça. Oh! oh, oh, oh! Man, c'est comme à la télévision. Man, c'est incroyable. Les crochets pour suspendre euh, la lampe. Ah, je suis vraiment, vraiment content. là. Oh, je suis content. là. C'est vraiment incroyable. C'est la. le modèle là, c'est la S F. Je ne vais pas me tromper. Ça doit être écrit de l'autre côté, je ne vais pas me tromper. Ah, c'est lourd, c'est lourd. Ça ici, là, ça va être très chaud le métal là, quand ça va être allumé. Oh my god! C'est vraiment sérieux! Checkez ça, les boys! Checkez ça! Wow! Wow! C'est incroyable, man. Vous savez que j'ai déjà ma tente. Et puis, on va euh, installer ça. Et puis, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça a l'air. Oh man! Je suis tellement content, man! Ah, oh, man! C'est la SF-4000, je crois. Je suis juste être sûr là, que ce soit vraiment ça. là. C'est la SF-4000, je crois. Pourtant, c'est pas écrit là, comme ça ici, là. Ah, man, c'est sérieux. C'est fucking real, man. C'est real. Écoute, je vais prendre le temps de la connaître. Ah, ah c'est lourd. Aïe, aïe, aïe, aïe, On accroche ça cette lampe-là. Spider-Farmer. Le gars écoute tellement la musique fort en haut que euh, je pense que je vais voler droit d'auteur. SF-4000 Il y a 4 panneaux Quatre panneaux euh, de LED On est de retour avec la SF-4000 de Spider Farmer. Écoutez, vraiment, vraiment content. J'ai fini euh, de l'installer. Très facile d'installation. On n'a pas besoin de fumer du CBD là, pour euh, installer ça. Écoutez. Une clip ici. On le fait quatre fois. Ça, c'est rattaché ensemble. Une clip ici. On prend la corde noire, on fait le tour du poteau, je l'accroche là-dedans, c'est fini. C'est vraiment vraiment vraiment facile. Toutes les composantes ici, tous les euh, raccordements sont déjà faits. Euh, faut seulement seulement euh, accrocher les quatre crochets, les quatre coins, et puis la suspendre ici avec les deux poulies. Ce fil-là ici, c'est seulement à utiliser quand on a plusieurs lumières pour les raccorder une à l'autre. Donc, celui-là, on n'a pas besoin de l'utiliser. Euh, le manuel, euh, une partie en français et une partie qui n'est pas en français. Euh, mais c'est vraiment, vraiment facile. Juste avec les images, là, on a une bonne idée. Euh, par contre, je pense que le dimmer ici, là... Euh, le truc ici pour... Euh, Ajuster la lumière, je pense qu'on peut seulement l'utiliser quand on a plusieurs lumières. Quand on a seulement une lumière, je pense qu'il y a seulement une force. Voulez-vous le voir le résultat? Ça ici, c'est la lumière qui est naturellement éteinte. Je vais enlever ça, on ne sait pas si ça va être euh, très chaud ici, ça va pas en feu. Regardez le résultat, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est real, c'est vraiment vrai. Là. Donc c'est ça qui va faire faire euh, des belles cocottes à mes plants. Euh, je suis vraiment, vraiment euh, enthousiaste, très positif. C'est incroyable. Dans la description en bas de la vidéo, il euh, y a le lien pour vous amener à Spider Farmer. Et puis, euh, peut-être même vous en achetez une comme Winman, une SF-4000. C'est environ là, 750$, 800$. Il euh, faudrait regarder là, précisément là, à quel prix qui s'est rendu. Donc vraiment, là, un gros merci à Spider Farmer pour la SF-4000. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment facile d'installation. Et puis, euh, on va regarder ce que ça donne comme résultat. On va faire pousser ça là, de la graine de cannabis à la floraison jusqu'à la cocotte. Et puis on va voir si ça fait du bon travail. J'ai une 4x4 euh, comme tente. Et puis il euh, y en a qui ont fait des tests de chaleur pour savoir si la chaleur était répartie euh, le plus également possible là, aux quatre coins de la tente. Écoutez, euh, il paraît que c'est vraiment vraiment très très performant. On est en 2020 et puis euh, c'est le modèle euh, de Spider Farmer là, euh, le mieux coté ces temps-ci. Donc un gros merci à Spider Farmer. Allez voir le lien en bas et puis achetez-vous une lumière là, comme Winman. Un gros merci à tout le monde. On va regarder ça, là, comment ça va aller là, la production de cannabis. Ciao!